Hey! Je suis contente que tu sois là! Lexi et moi, nous nous préparons à faire des ombres avec nos mains. Oh, mais est-ce que tu veux jouer avec nous? Oh oui! Oh, <rire> parfait! Voilà, merci! <rire> Josée va créer une ombre avec sa lampe de poche sur le drap. Ouh. Et c'est à nous de deviner ce que c'est. <rire> Josée, es-tu prête? Eh oui! Ah. Hey! Et toi, tu es prêt? Allons-y! Ombre, sombre, sombre, ombre, dévoile-toi dévoile qu'on te voit. Oh. Regarde bien ce que je fais avec mes mains. Youp. Oh! Regarde l'ombre que José a créée. Mais ça ressemble à... Hmm. Mais ça ressemble à quoi? Ah, je crois que je vois un museau. Est-ce que tu as deviné, toi? Allons voir si tu as raison. José? C'est l'ombre d'un chien. <rire> oh! Bravo! Bien joué! <rire> Et maintenant, c'est à ton tour d'essayer de faire des ombres chez des toi! toi. <rire> Bonne chance! Bonne chance! <rire> ah!